Est allumé là? Yes! Ouais. Bonjour à tous, bienvenue au troisième épisode de Paillettes et greninettes, pour lequel j'ai remis les paillettes et repris la greninette. Pour cette fois-ci, je vous emmène en Ariège, au village de Pourgues. Le village de Pourgues, c'est 50 hectares, c'est un lieu de vie collectif qui a été lancé en mars 2017, donc euh, tout jeune. Habite ici 22 personnes, 16 adultes et 6 enfants, et leur euh, identité, c'est de vivre librement. Donc là, dernièrement, vous voyez euh, Arthur et Jonathan, eux, ils sont en train de jouer de la cuisine. Ici, on a euh, Ramin et Marjorie, Jérôme qui est au bord de la cuisine. Et c'est un jour normal au village de Bourg. L'idée, c'est que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, de s'épanouir comme il veut, d'apprendre ce qu'il veut, quel que soit son âge. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le village de Bourg Ils sont en coopérative d'habitants et en association. Il y a des à recherche, des... un verger, à peu près cinq bâtiments en durs. Ils sont en train de construire des cabanes. Et énergétiquement, on leur demandera ce qu'ils ont fait parce que je ne suis pas sûre que tout soit encore en place. Il y a aussi des poules qu'on essaiera d'aller voir tout à l'heure. Bon alors pour commencer, il y a Jérôme, qui nous accueille aujourd'hui, qui va nous expliquer comment fonctionne la gouvernance du village de Bourg, elle-même, inspirée de la gouvernance des écoles démocratiques. Il va nous en dire un peu plus. Alors là, il est autour de la piscine avec un enfant, donc on va aller le chercher. Ouais. Toujours avec les musiciens, je vu. Vais... Ouais, bon, bon, veux les musiciens hein. Je me suis fait. Alors moi je dis en introduction je disais que votre gouvernance, votre philosophie ici était inspirée des écoles démocratiques. Oui. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Non c'est ça. Euh, donc à l'origine il y a des gens qui ont créé des écoles démocratiques et qui étant satisfaits vraiment de ce que, de ce que ça produisait se sont dit mais pourquoi pas vivre ça en fait euh, au quotidien et en fait dans tout, toute la journée en fait, pas que le moment de, de l'école et donc adapter ça à tout un lieu de vie en fait. Donc on, est, on réutilise un peu la même... Alors philosophie c'est un mot qui est souvent un peu abîmé mais ouais. c'est juste notre intention elle est de la même chose c'est à dire d'être de prendre énormément soin de la liberté et d'avoir une considération de tous les individus de manière, euh, je dirais, égale, sur le même niveau. Et donc Adulé les enfants, enfant. voilà. donc C'est pour ça que dans les écoles, c'est la particularité, c'est que les enfants sont vraiment euh, considérés au même titre qu'un adulte. Et euh, bah, donc du coup, bah, c'est une des évidences dans euh, notre collectif. Aussi. Pour, euh, pour être sûr. <rire> Bon alors on y va C'est parti. Continue à filmer les musiciens, regarde comme ils sont Alors je les présente. J'ai déjà présenté Jonathan et Arthur. Jonathan est une star internationale de reggae. Et Arthur, euh, une star en devenir. Marjorie s'est mariée avec Ramin hein, il n'y a pas longtemps. Et elle est avec son... Et, Et Jérôme, Gronin. Allez, c'est parti. C'est un projet... Qui, tout notre territoire est sorti du domaine agricole. C'est une particularité juridique de, de notre lieu. Il, a, il est sorti du domaine agricole. Donc, il est en quoi constructible là, là Il est en accueil de touristes, okay. en accueil touristique. Euh, je ne sais plus. C'est AUTC. Bon, bref, c'est un, une appellation au niveau du PLU. Et euh, donc, on peut faire de l'accueil touristique. Et pour cette raison-là, en fait, on a du constructible. On va pouvoir étendre les, les constructions pour pouvoir euh, bah, générer de l'accueil touristique sur le lieu, plus que, euh, plus que juste avec ce qui est déjà existant. Et tu disais construction écologique avec des de matériaux écolos. Ouais. vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire Oui, ouais, on a déjà fait pas mal de réunions qui nous permettent de préciser les matériaux employés, donc on va majoritairement utiliser donc, le bois, surtout pour tout ce qui est structure, généralement c'est là qu'on a, on a recours au bois, donc on cherche vraiment des bois locaux, avec, avec des scieries locales, etc. C'est ça qu'on qu'on fait aujourd'hui, même peut-être qu'on fera avec un village à côté qui fait venir une fois par an une série mobile, donc là on amène, on amène nos grumes, on commande des grumes, voir avec eux et puis on débite tout sur place, donc voilà on va toujours être sur des filières courtes évidemment donc le bois, mais aussi beaucoup la terre parce qu'on a une terre qui, euh, à défaut d'être euh, excellente par exemple pour faire des bassins, elle est excellente pour faire de la construction. Ah. Donc on a beaucoup envie d'utiliser la terre et puis du, de la paille aussi. Ah ouais. Donc en gros ça reste peut-être les trois matériaux très utilisés. Je pense que quasiment tous les colibris euh, que vous croisez euh, et qui nous écoutent, ils aiment ça. Ils aiment euh, viser une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique, etc. Mais ça c'est les grands mots. Et après comment concrètement on arrive à, à y aller ou pas il ben, faut voir à notre rythme. Donc là, euh, comment dire, il y a plusieurs structures un peu légères, des gens qui vivent euh, dans, des, dans des choses qui se sont rapprochées de la nature, avec moins de. peut-être pas d'électricité ou quasiment pas. Euh, donc c'est une manière de, déjà d'avoir une plus grande sobriété. Euh, après par exemple, en production d'énergie, tout ce qu'on a fait, nous c'est aller vers des prestataires qui nous vendent de l'énergie dite verte, parce qu'ils l'achètent euh, voilà. ouais, genre une aircope Genre dire. voilà, ben, je, on peut le dire, c'est eux même, ben, même si on a comparé les différents trucs qu'il y avait. On a fait ça mais c'est qu'un pas pour l'instant on n'est pas autoproducteur sur place. Ça nécessiterait on pourrait on a pas mal de vent donc on pourrait mettre de l'éolien mais ce n'est pas des projets qu'on a pour l'instant. On va pas pas mettre les finances pour l'instant dedans. Petit mais ça à pourrait. Petit. Voilà. Les structures comme ça bah, vont peut-être vouloir développer leur propre structure euh, pour être autonome en fait juste sur site. Donc oui. avec euh, quelques panneaux, euh, récupérer l'eau de toiture, je sais pas toutes ces choses-là. Ça après c'est à chacun de voir comment son projet évolue et comment il veut, quelle forme il veut lui donner, quels moyens il a pour la réaliser. C'est une coopérative d'habitants, donc ça appartient à tout le monde. Mais en fait, ça appartient à personne, personnellement. C'est le « nous » à qui appartient tout ça. Donc si jamais je veux faire ce que je veux à un endroit qui, qui appartient aussi aux autres, ça ne va pas. Donc il faut forcément qu'il y ait un, un temps de discussion. Et, et nous, notre, notre méthode pour, pour ça, c'est que tout le monde est libre. et on fait de la sollicitation d'avis, donc c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Mais il faut qu'il ait sollicité les personnes que ça impacte ou euh, qui en ont euh, une, une compétence particulière. Genre, je ne sais pas, alors, moi, si ouais, jamais si y un un il y a un maraîcher. Imaginons qu'il y a une personne qui est vraiment euh, très bonne en maraîchage, qui a une grosse compétence là-dessus, et que moi d'un coup je me dis, bah, je vais euh, couper des arbres là pour aller planter euh, des maïs, et des choses comme ça, et sans l'avoir informé, alors que lui il est, il, est, il, est, il est au courant de tout ce qui se fait. Euh, en termes de gestion naturelle dans, dans l'espace, et eh ben ça ne va pas en fait. Quelque part, on pourra lui opposer, donc en CEA, comme vous avez vu, on pourra lui opposer ça en disant bah, « ta sollicitation d'avis n'a pas été correcte, tu pas allé euh, solliciter les personnes les plus évidentes ». Mais s'il l'a fait et que la personne elle lui dit « ouais, moi je ne bah, ferai pas ça, mais euh, je ne suis pas contre, et machin etc. », elle lui donne des avis, eh ben, il peut aller ou contre ou, euh, ou pour, il fait ce qu'il veut. L'idée, c'est qu'il reste libre de faire ce qu'il veut. Alors ça, pour moi, c'est le plus fou. Pour euh, vraiment explorer ce que c'est qu'un vrai être humain, bah, c'est l'idée, nous la nôtre, en tout cas, c'est de, de lui rendre sa liberté, sa dignité, quoi, de le laisser exprimer totalement c'est quoi la liberté, en fait. Oh, là, quand tu explores ça, bah, tu te rends compte qu'en fait, ça va, c'est de la négociation et on trouve notre posture chacun. Et ça... La caméra n'est pas là, il y a juste beaucoup de scintillement. Oui, il y a juste mes paillettes. Salut, on vous dérange deux secondes Vous faites quoi, là Enfin, c'est un peu con, quand ça. <rire> ça se voit un peu, mais c'est pour euh, faire de la pédagogie. Et du coup, c'est un atelier, euh, en plus des yurts qui serviront euh, de l'habitation, du coup, pour, pour l'habitation. Là, c'est un atelier, il est sanitaire, un peu plus loin, là-bas. D'accord. Et ça, c'est ta future yurte Ouais, non, c'est pas moi. C'est à Benjamin. Euh, le monsieur avec un t-shirt rouge là-bas. Il nous oh là. faut le chef, il est où le chef ah oui. Parce que là, ben. vous, vous faites partie du collectif tous les deux, mais vous allez vous ouais. filer un coup de main à quelqu'un d'autre, <rire> parce que c'est pas votre euh, logement. Ouais. Bah, Maxime, il habite un peu plus loin là-bas. Ouais. Et l'idée, c'est ça un peu, c'est de faire chacun sa maison et qu'on s'aide pour qu'on vide du coup la, le château blanc là-bas. Où vous ferez de l'accueil. Voilà. Toi, tu vas habiter là tout seul ou en famille, ou... En, famille en famille, avec euh, mon épouse et mon enfant. Et ce sera pérenne, Enfin, ce sera pour plusieurs années, vous essayez ça Pour plusieurs ça années, et du coup, c'était l'idée de s'installer là, en habitat léger, pour après ne pas être pressé par le temps pour construire des de la maison plus tard. Donc, si on peut rester 10 ans, là, on a pas de souci. Et pourquoi la yourte, plus que la cabane Parce que c'est rond. Ah Alors là, il n'y a rien à répandre <rire> Non, ah. parce que c'est <rire> rond, et c'est ce qu'on voulait vraiment, un habitat rond. Hein. Et on fait une cabane à côté, c'est sanitaire. Et les angles ne te gênent pas trop, du coup, ici Non, ça va. <rire> c'est fait. Et là, il y aura un atelier pour ma compagne qui a besoin d'un atelier pour travailler. Elle fait quoi Illustratrice. Elle fait des livres pour enfants. Ah. Et alors oui, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est mmh. que vous auriez plusieurs à vivre de votre activité sur place. Alors, pas du tout. J'ai rien compris, Jérôme. Si, rien... Vivre, vivre, c'est un grand mot. Par exemple, elle a une activité, mais elle fait pas que ça. Et du coup, elle veut... Elle, c'est sa passion, donc elle ne fait, fait pas ça forcément pour vivre, mais elle veut que ça lui rapporte de l'argent, que ce soit valorisé. Moi, j'ai une activité de sophrologue, que je veux commencer au village d'à côté dans un mois. Mais pareil, je ne veux pas en vivre. Je ne veux pas faire que ça. Deux jours par semaine, c'est le grand maximum, pour qu'après, je puisse faire autre chose. Construire les maisons, ici, tout ça. Okay. C'est déjà un peu... C'est intéressant, parce que Maxime, il a développé un peu l'objectif qu'on a ici, c'est... Euh... C'est en fait faire ce qu'on veut, faire ce qu'on aime, et euh, du coup développer des compétences naturellement. Et lui, bah voilà, il a fait ce qu'il aimait, c'est construire et bâtir, et il carrément grave développer des compétences. Vous faites ce que vous voulez, enfin ce qui vous plaît, vous, vous transmettez des compétences, et vous arrivez à en vivre. Ouais. Ouais. Et ça marche, enfin, pour de vrai. Projet, en tout cas. Pour l'instant, ça marche. <rire> et ça continuera à marcher, parce que quand il y aura des besoins particuliers, ben, on s'adaptera et on avisera. Oui, on l'a acheté euh, avec tous les frais, etc. Bon, c'est à, à peu près le million d'euros. D'accord. C'est autour du million d'euros. Et, et la personne qui a apporté les 40%, comment ça se passe ben, Comme pour tout le monde, elle n'a pas plus de droits que les autres. Si ce n'est que si un jour elle, elle en part, elle récupère quand même 40%, ça. Elle récupère 40%. Mais oui. en termes de démocratie, de prise de décision, elle a aucun poids supplémentaire. Et, voilà. et même euh, cette personne, elle pense à se dessaisir totalement de la propriété de, de ces 40%, donc les mettre dans une structure juridique qui qu'il qu la rendrait à des communs, pour une certaine manière. Donc euh, voilà, ça va loin. Et l'emprunt, il est réparti à charge égale sur tous les... les... En fait, on fait pot commun, nous, ici, donc euh, chacun donne ce qu'il veut, donne ce qu'il peut. Et il n'y a pas de regard, de jugement, de valeur sur ce qui est donné. Donc, euh, voilà, c'est... en quoi Ouais, ça fonctionne comme ça. <rire> ouais. En fait, vous, quand on... vous avez un seul compte en banque En fait, tu quand on commence à faire confiance à l'humain, on le fait ou on le fait pas, quelque part. C'est un peu ça, l'idée. Et, on, et, et quand on vient à se questionner, à dire « Ouais, mais attends, es sûr qu'on ne devrait pas un peu ?» Et là, dans ces moments-là, on se dit « Ouais, mais attends, c'est une, une notion de peur en fait qui anime cette, ce besoin d'avoir de la sécurité, etc. » Mais si on arrête ça et qu'on dit « Ok, faisons-nous confiance, c'est quand même le principe des apprentissages autonomes, c'est qu'on fait confiance à un enfant, et finalement, a fortiori, un adulte, pareil, qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour développer sa vie et, et apprendre, et faire... Euh, voilà, il va traverser sa vie avec brio si on ne l'oblige pas à, à le faire d'une certaine manière. » Donc c'est pareil, là, les gens donnent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et, et collectivement, on est responsable d'avoir bah, un compte équilibré. Euh, et, et Par curiosité, les gens, ils mettent de combien à combien vous... Eh ben ça dépend. Il y en a qui ont la, la, le bénéfice d'être rentiers, c'est-à-dire qui ont des appartements, euh, ou un appartement, et qui louent, et donc ça leur fait gagner de l'argent. Et puis il y en a qui ont juste un petit RSA et qui donnent ce qu'ils peuvent. Il y en a même qui se refusent d'avoir le RSA, qui veulent pas faire cette démarche. Et ils donnent presque rien, ça dépend. Ça va jusque-là, quoi. c'est la liberté. Mais après, je pense qu'on est à la fois libre et responsable. C'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte qu'il donne rien, et que régulièrement on fait les comptes et on estime combien nous coûte chaque mois. Ici, on en est aujourd'hui, pour donner une idée, c'est toujours intéressant. On est à peu près à 500 euros par mois par personne. C'est à peu près le coût de la vie ici. C'est que lui, justement, il donne beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'avant, il avait une vie où il touchait euh, bah, pas mal d'argent, et euh, là, il remet quasiment l'intégralité euh, dans le pot commun, et il se garde juste un genre 150-200 euros par mois d'argent de poche pour faire euh, des trucs juste à lui. Quoi. Et euh, là, au moment de s'acheter les chaussures, c'est vrai qu'on s'est dit, mais attends, en fait, je mets tout mon... tout mon argent dans ce pot commun, c'est juste comme si c'était mon compte à moi aussi. C'est juste que voilà, je passe par ce compte-là collectif. <rire> oh là, ça a l'air bien de ce côté. Ah ouais. On a trop envie d'être à sa place. <rire> C'est une moitié de pomme Alors ça, il faut préciser C'est pas ton enfant celui-là Zeya c'est Le fils de Ramin et Marjorie avec Qui ont vit ici c'est vrai que très prosaïquement, moi je me disais, euh, bah là, pendant que toi tu t'occupes de Zeia, mm -hmm. Ramin et Marjorie ils peuvent faire autre chose. Ouais, tout à fait. Alors que seul chez eux, ou bien c'est la garderie, ça, ou bien... C'est ouais. ça, c'est ce que j'ai vécu, moi j'ai été parfois seule avec les enfants, c'est vrai que c'était euh, euh, très prenant, etc. Puis même au-delà de ça, par exemple c'est drôle, parce que là je suis en train de me balader avec Zeia, et Ramin est en train de faire un tour à la ferme d'à côté avec mm. Isaiah, qui est mon fils. Ah. Euh, et c'est ça aussi, la richesse, c'est pas uniquement de libérer du temps mais de, que, que les, les personnes qui sont là, les enfants, puissent avoir une, une, une, une, des interactions avec euh, une diversité de, de personnes différentes qui ont à chaque fois des couleurs, des, des visions, des approches qui sont différentes, donc c'est forcément enrichissant quoi. En fait, il y, y a deux choses qui sont euh, un peu des opposés qui est, on va dire, le respect des anciens et de ce qu'ils ont à nous transmettre. Et le fait aussi de s'émanciper des traditions et de euh, de remettre en cause des schémas établis, et tout ça, qui est aussi un autre truc important à cultiver. Et du coup, voilà, tout, tout est toujours un, un, un, enfin un jeu d'équilibre. Et nous, notre manière de, de statuer sur cet équilibre et de le trouver, c'est justement par le collectif, en fait. Et, de, et dans le collectif, il va y avoir ces deux aspects-là qui se jouent. Dans toute délibération, va y avoir un truc de euh, ce que les anciens nous ont transmis et qu'on et qu'on a en nous et qu'on va aussi exprimer. Et il bah va y avoir aussi cette culture qu'on a de liberté individuelle, donc de défiance de l'autorité, ou en tout cas, pas de juste se soumettre aveuglément à une autorité. Et, euh, et le truc de juste dire systématiquement, j'ai de l'expérience, donc je sais, donc quelque part tu dois te soumettre, bah c'est pas si sain que ça de juste l'appliquer systématiquement. Il y a besoin d'un... pas d'accord voilà, qui... Et les enfants nous invitent vachement à ça. Les enfants, en fait, à chaque fois qu'ils euh, rejettent un cadre, ou ils re refusent une règle, ou quoi, en fait, ils nous invitent au questionnement de cette règle. Parce que mmh. c'est... Ouais, il y a quand même une part de nous qui se dit, attends, bah là, en fait, il veut pas faire ce que moi je trouve comme euh, étant raisonnable. Bah pourquoi, en fait, et... et je veux dire, soit ça va, on va avoir un bon argumentaire et cristalliser l'évidence qu'il y avait déjà, soit en fait, on va se dire, ah, bah tiens, bah, peut-être qu'il pourrait être en être, peut-être qu'il pourrait en être autrement. Euh, faire de l'agisme, c'est avoir une attitude autoritaire parce que as pas... parce que à cause de ton âge, en fait. C'est donc normal, ce serait, ce serait normal que je puisse avoir d'autorité sur toi parce que tu es petit. Donc nous, on a décidé de, refu... de se refuser à cette logique-là. On a okay. une règle agisse. elle a été utilisée à ce moment-là pour dire voilà, dire six fois de suite à quelqu'un, c'est pas ok. Justement, un des premiers euh, CEA qu'on a fait, c'est toi qui avais mis un CEA euh, euh, envers moi pour questionner le fait que justement je te harceler pour prendre une douche. Moi ça s'est passé, ben, on a eu le, le suivi habituel, c'est-à-dire euh, les faits, et donc euh, très factuellement, je me souviens, c'était, euh, voilà, euh, Elfie m'a demandé de me laver, de prendre une douche, et puis il m'a demandé de prendre une douche. J'ai répondu que je ne souhaitais pas. Et euh, elle est revenue me voir euh, à la charge, euh, je ne sais plus combien de fois, deux fois ou trois fois dans la, dans la journée. Et ensuite, on, une fois que ça a été fait, on est passé à l'étape suivante du CELA qui est le... le Est-ce qu'il y a des règles transgressées ou pas, dans les faits qu'on a, qu a établi tous ensemble, comme étant ce qui s'est passé Et... Oui, euh, je crois qu'il y a donc un empêchement, qui est une règle qui dit qu'on ne peut pas... Euh, euh, il n'est pas possible d'interrompre quelqu'un qui est en train de faire une activité euh, s'il a envie de continuer tranquillement, ou bien d'obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Là c'était clairement Là, le, le cas. Là c'était clairement le cas. Et il euh, y a eu également une deuxième règle qui avait été euh, reconnue, qui était harcèlement, en effet, c'est-à-dire que si tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'il te dit non. Bah ben, t'arrêtes quoi Parce que ça, redemander, redemander, c'est du harcèlement. Et du coup, j'ai reconnu, parce qu'il y a aussi tout un, un, comment dire, un organe qui est collaboratif, donc euh, moi j'étais à discuter aussi, puis sache que... que Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qui est dit En effet, là, j'étais d'accord avec ce qui était dit. Alors, qu'est-ce qui se passe si, si... Il veut passer sa vie à manger des hot dogs, à pas se laver et à jouer à la console voilà. hein Alors c'est toujours là c'est la question qu'on se question. pose! Mais tout à fait! Et c'est la question qui se pose d'ailleurs, parce que Isaiah. Isabella... <rire> voilà, il, est, euh... on a... il a ses propres aspirations, il a aussi ses propres influences qui viennent de différentes choses et tout ça. Et en fait, moi, euh, je pense que j'ai un point de vue en fait. c'est tout ça que j'hésite pas à exprimer. C'est-à-dire, on en a beaucoup parlé des bonbons, de la junk food, des écrans, etc. Donc, euh, j'exprime mon point de vue euh, par rapport à ce que je sais, ce que je connais et tout. Euh, Oui, parce que euh, j'ai observé que les interdits étaient toujours contre-productifs. Euh, que ça ne fonctionnait pas en fait et que je ne sais pas ce que je souhaite pour mes enfants qui deviennent obéissants parce que quelqu'un leur a dit que c'était euh, nuisible ou euh, mal des fois il y a même des, des, des valeurs morales qui grincent là-dessus de faire ci ou de faire ça etc et j'ai envie vraiment qu'ils le sentent au fond d'eux-mêmes et que ça vienne d'eux et c'est là que c'est efficient efficace